Bonjour, monsieur. Bonjour. Police de sûreté baudoise. Mm -hmm. Prenez mon place. Monsieur Kitima. Oui. Écoutez, euh, je viens parce que j'ai reçu une mission. C'est de gentiment commencer à préparer votre départ euh, dans votre pays d'origine. Mm -hmm. Et puis vous rendre attentif au fait que c'est en train de se préparer. Donc il faut vous attendre à prochainement, euh, un jour, qu'on qu vienne tranquillement euh, vous chercher, puis qu'ensemble, on a l'Afrique. Mais alors, mais moi, je voulais juste imposer un tout, tout petit problème. Parce que moi, maintenant, je suis papa, j'ai un enfant qui est né ici à Aigle, que j'ai déclaré, et puis euh, donc, j'ai un procédé de mariage. Alors, moi, je vois mal comment je pourrais rentrer chez moi, aller sans mon fils ici et ma femme. Je comprends. Alors, moi, j'ai... Une mission, c'est de discuter avec vous dans le but du retour. Mais je ne refais pas l'histoire. Ce n'est pas mon rôle. Hein. Je, je pense bien que ça doit être difficile pour vous, ça, alors je le comprends. Hein. Mais ce n'est pas moi qui vais régler ce détail. Si vous êtes ici à Frambois, puis qu'on m'a donné cette mission de préparer le départ, ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien la différence. Mais non, mais je comprends bien la différence, mais le problème qui est là, mais moi, je ne comprends pas. Mais Comment vous pouvez partager, vous séparer les familles comme cela et tout ça Si, par exemple, vous étiez en Afrique, soit en votre travail que vous faites, vous étiez en Afrique et puis vous avez eu un enfant là-bas, en Afrique, et puis aujourd'hui, les Africains vous disent de rentrer chez vous. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez laisser votre enfant en Afrique et de rentrer toute seule ou de laisser votre femme Soi-disant, si vous voulez construire une famille... Alors, je ne dis pas que voilà. je, je dis pas que je partirai euh, la fleur au fusil, youpi, je m'en vais, je, je rentre chez moi, puis je laisse tout euh, dans le pays où je suis. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas insensible à ce que vous dites. Simplement, je ne peux pas me porter toutes les misères du monde, moi. V votre situation, elle est probablement pro très triste, très compliquée, mais je ne peux pas toutes les supporter, les vôtres et celles de vos camarades et tout. Alors, ma famille, qui va s'occuper d'eux? Il y a des services chez nous. Hein. A... Quels services si, si, mais, rassure, mais, mais vous faites exprès. Vous faites, exprès. Ah, vous faites exprès. exprès pour arracher les familles maintenant pour que vous preniez le, le, le, les relèves avec les femmes des autres et puis avec les enfants des autres. Par quel droit ah, Par le droit que j'ai cette mission à remplir, moi. Parce que votre situation mais a moi, fait je vois que non, c'est inhumain, c'est inhumain, c'est inhumain, c'est inhumain. C'est inhumain. Mais ce que vous faites, moi, je vous dis personnellement, un jour, le monde, ça va péter, et puis les choses, ça va tourner. Alors, alors quoi mais ça, ça, ça restera gravé dans mon mémoire et ça, ça restera même gravé dans le mémoire de mon fils. Et c'est ce que vous faites. Mais, je vous dis sincèrement que le monde ne restera pas toujours comme ça quoi. Rose pour vous, soi-disant, nous on est dans le vérité monde, c'est pour cela que vous prenez le dessous de toutes choses quoi. Mais un jour viendra, les choses ça va tourner quoi, dans l'autre sens. Et un jour ça va tourner si tu auras l'occasion de vivre ou tes petits-enfants ou toi-même. Vous allez voir la réalité, c'est que ça va se présenter, pas. Bon. Bah voilà. Voilà. Bah écoutez, comme on dit, qui vivra verra. Ben bah, voilà, ah, ça c'est là. là. Ça c'est là. Je vous laisse alors. ne vous salue pas. Merci Bonne chance. Merci beaucoup. Préparez-vous alors. Hein. Je Je vous prépare.